Bonjour, je suis Anthony, le créateur de la marque de vêtements Overground. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette vidéo Eh bien, c'est très simple, nous sommes actuellement en train de finaliser la marque et nous sommes à la recherche de mannequins pour présenter notre collection. Évidemment, il y a quelques prérequis pour pouvoir postuler. Le premier, avoir entre 16 et 35 ans. Le deuxième, remplir les obligations légales, telles le droit à l'image ou l'autorisation parentale pour les mineurs. Et enfin, valider son inscription en envoyant un email avec nom, prénom, coordonnées et le nombre de personnes qui vous accompagneront. Bien entendu, le nombre de places est limité, l'événement aura lieu le samedi 17 octobre à Lille à partir de 14h. Le jour de l'événement, bien sûr, vous serez pris entièrement en charge par l'équipe de la marque. En cas de pluie, bien sûr, l'événement sera annulé. Ensuite, essayez de venir avec une tenue sobre, type t-shirt ou jean, de préférence noir ou bleu. Enfin, nous sommes à la recherche de duos ou de couples, donc n'hésitez pas à venir avec une amie ou un ami, un copain, une copine, ou n'importe quelle personne avec qui vous vous sentez à l'aise. Pour récapituler, si vous aussi vous voulez devenir mannequin pour la marque de vêtements Overground, voici la liste des prérequis. Avoir entre 16 et 35 ans, fournir toutes les obligations légales, autorisation de droit à l'image et autorisation parentale pour les mineurs, venir dans une tenue sobre le jour de l'événement, et bien sûr valider votre inscription en envoyant vos coordonnées, nom, prénom et le nombre de personnes qui vous accompagnent à l'adresse indiquée juste ici. L'événement commencera à partir de 14h, le lieu de rendez-vous vous sera confirmé aussi bien par email que par téléphone. Pour toute question à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre directement sur la page de l'événement avec le lien dans la description. A bientôt et rendez-vous le 17 octobre.